Alors parfois, on peut avoir l'impression de revivre en boucle, soit on attire le même type de personnes, situations, circonstances, Et on se dit « mais c'est incroyable, à chaque fois, il y a plein de domaines de vie où ça va, et pour autant, sur ce domaine-là, eh bien, j'échoue à chaque moment. » Alors, nous, on va voir aujourd'hui en trois points comment est-ce qu'on peut euh, bah, casser, casser euh, cette série d'échecs. On va prendre par exemple l'exemple de, bah, de Michel, par exemple, que j'avais accompagné à l'époque en judo vétéran. À chaque fois qu'il arrivait en finale de championnat de France, et bien il se passait quoi il, il perdait, il perdait euh, ses finales de championnat de France. Il gagnait en demi-finale, mais en finale, il perdait tout le temps. Et il s'était identifié à euh, moi à l'époque. C'est-à-dire que moi, c'était la même chose. C'est-à-dire que j'ai cinq finales de championnat de France, une seule victoire non pas grâce mais à cause de mon mental c'est à dire que lorsque j'arrivais en finale eh bien euh, alors qu'en demi-finale ça allait bien j'étais certain que ça allait passer en finale je n'arrivais pas à être dedans et je passais à côté de tous mes combats en finale donc j'étais dans cette boucle d'échecs qui revenait en boucle en boucle alors à ce moment là il y a vraiment souvent deux, deux points qui sont importants pour les échecs le premier point déjà, c'est de voir qu'un échec, on va percevoir un échec parce qu'on va percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à ne pas avoir eu le résultat sous la forme attendue. Je m'explique. Quand, par exemple, je me dis « Mais mince, à chaque fois je perds en finale eh », je perçois qu'il y a plus d'inconvénients que de bénéfices à perdre en finale. Et donc ce qui se passe du coup c'est que je répète ça et je vois ça comme un échec. Sauf que si je prends de la hauteur, si je prends de l'altitude, eh bien je vais voir que finalement c'est grâce au fait que j'ai perdu euh, bah, ces finales que j'ai appris autant de choses. Donc finalement avec le recul, est-ce que perdre en finale était un échec ou était plutôt un échec à court terme pour une victoire à long terme? C'est vraiment important de voir qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des apprentissages. Et que plus on va avoir la pression d'échouer, plus les bénéfices qui vont arriver, les bénéfices cachés vont être grands. Donc ça c'est la première étape, c'est un. Il y a échec que lorsque l'on compare à euh, à autre chose qui pourrait être mieux et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas de ce qu'on ne sait pas. Et du coup on perçoit que obtenir cette forme là, donc pour moi à l'époque les finales, bah, ce serait mieux que de ne pas les obtenir. Et du coup on s'empêche de détacher de la forme et de voir bah, qui on est en train de devenir à travers ce processus. Et ensuite du coup pour Couper ces boucles que l'on perçoit d'échecs, c'est-à-dire que l'on force, on force, on force et pour autant on n'arrive pas à obtenir les résultats, et bien là alors il y a ce qu'on appelle nous la dépolarisation, comme on avait fait avec Michel, c'est-à-dire que là on va aller hop chercher un élément dans le passé, on va venir enlever le grain de sable qui fait que l'être humain va développer une partie de lui qui va dire ok bah cette fois-ci maintenant... J'ai le droit de prendre ma place et j'ai le droit de m'autoriser à être premier et à gagner. Et bizarrement, lorsqu'on va récupérer cette partie de soi en travaillant sur quelque chose souvent qui est dans le passé, eh bien, fou, le système nerveux se dégage et là, on devient, bah, on devient libéré, ça devient fluide. Et bizarrement, eh bien on met on stop la boucle d'échecs et on arrive à obtenir notre objectif de manière euh, fluide. Donc voilà, et enfin c'est revenir à l'étymologie du verbe être. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Et du coup, nous sommes ici sur Terre pour euh, grandir, pour évoluer, pour croître, quelle est l'étymologie même du verbe être. Et pour grandir, pour croître, et eh bien la vie va nous amener à développer. Euh, certaines euh, bah, toutes les parties de nous-mêmes en fait et des fois ça va être l'arrogant en nous l'égoïste en nous euh, le méchant en nous jusqu'à temps que bah, on soit de plus en plus nous mêmes et bah, qu'on s'autorise à prendre notre place sans se minimiser et sans exagérer et quand on fait ça et quand on vit dans notre système de priorité intrinsèque bizarrement dans nos perceptions et eh bien l'échec disparaît et Ok, peut-être qu'à un instant donné, je n'ai pas eu mon objectif sous la forme que je l'attendais, mais tant mieux parce que j'ai eu plein d'autres choses qui me correspondent mieux aujourd'hui. Et donc notre priorité intrinsèque, bah, c'est vraiment de prendre notre place. Et parfois, on se trompe de priorité, c'est-à-dire que, par exemple, pour moi à l'époque et pour d'autres athlètes aujourd'hui que j'ai accompagnés ou entrepreneurs, bien ma priorité à ce moment-là, c'était d'être quelqu'un de bien. Et du coup, bah, ce quelqu'un de bien il ne pouvait pas s'autoriser à gagner. Et à un moment donné, quand on enlève ces priorités qui sont des injonctions euh, sociales extérieures, bah, on peut s'autoriser à être vraiment sur nos réelles envies et du coup bah, prendre notre place et donc briser, euh, briser les barrières hein, qui peuvent être les, les cercles vicieux des échecs que l'on peut avoir dans la vie.